Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Ah, moi, franchement, là, je commence à devenir amoureux quand j'entends ce morceau. C'est limite, je la préfère à l'original. C'est vrai, carrément. Ouais, je la préfère à l'original. J'aime bien aussi l'original. Hein. Je l'aime bien oui, aussi, l'original. Mais euh, non, je préfère la tienne. Ah, voilà. Tu bah, quoi flatteur. Il faut oui. vivre avec son temps, je te dirais. <rire> Il faut, vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps Alors, je ne sais pas si tu connais Gaétan Dalbar Non, ça ne te dit rien Non, non Alors, Gaétan Dalbar, c'est un comédien que j'aime vraiment bien, qui a beaucoup de qualités, et qui, qui est une personne qui a la main sur le cœur. Et du coup, je lui ai demandé de faire... Je, lui ai demandé, je vais ai lancer un défi, et je lui ai demandé de faire une chronique sur toi. Ouf Est-ce que tu es prête à écouter Allez, avec plaisir Elia Rose. Pour être honnête avec vous, mis à part Colors, je ne connaissais pas du tout votre univers artistique, et en faisant mes petites recherches, eh ben, j'ai adoré. Vos chansons ont soufflé un vent de fraîcheur dans mes oreilles. Et une seule envie, c'était de monter le son. En regardant votre clip Colors pour la seconde fois, j'avais l'impression de ressentir la rosée du mois de mai, c'est-à-dire fraîche, colorée et unique en son genre. Le côté synthétiseur, les couleurs flashy, me font penser aux années 80. Ah, Blondie, même si vous êtes brune, je sais. Quant à votre clip Sky, je peux vous dire que vous avez mis des paillettes dans mes yeux. Non, pas dans ma vie. Sinon, il y a plagiat Et puis, en plus, euh, vous ne vous appelez pas Kevin. En reprenant ma parole, vous êtes déjà au-dessus des étoiles et de la lune. Vous êtes un superbe talent. J'ai laissé ma playlist YouTube tourner. Et j'ai entendu votre cover « I will always love you ». Eh bien, encore une fois, que dire à part bravo Vous m'avez foutu des frissons en vous appropriant la chanson. Et pas des frissons de peur, mais de pur bonheur. Votre reprise de Queen en compagnie de Laurie Stills. Mais moi qui n'ai pas à déhanché à faire frémir la piste de danse, je peux vous dire que j'ai failli casser ma chaise au bureau en dansant assis. Et en plus, la moustache vous va super bien. Ah oui, alors, j'ai toujours été très sincère. Et ce n'est pas parce que vous avez une masse dans votre clip « Love is all I need » que j'ai peur de vous. Non, non, non, non, non. Enfin, si, un peu quand même. On va dire qu'une reine avec une masse... Ça fait toujours un drôle d'effet. En tout cas, je peux vous dire que vous ne m'avez pas laissé de glace. Une glace, non Petit cover, non, non Alors, quand on pourra enfin retourner voir des concerts, le vôtre sera au-dessus de ma liste prioritaire. Vous m'avez, grâce à votre fibre artistique, réconforté dans le sens que les artistes de maintenant n'utilisent pas tous de l'autotune, et ça, c'est le pied. Et pour conclure c'est vrai que quand un humoriste fait une chronique c'est souvent pour faire rire mais ici c'est pas le cas car franchement vous avez gagné un abonné et un fan n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur sa page Youtube à vous abonner, à liker à partager et merci à Baudouin et à Radio Panique pour m'avoir accueilli et eh ben voilà, alors il a réussi son son baptême Quel chaton d'amour <rire> <rire> Voilà, voilà, mais il a réussi, il a réussi. Son... Je vais le croiser quand moi <rire> Bonne question. <rire> ah, il faut absolument que, que je le serre dans mes bras. Oui, magnifique. mais quand il sera en concert, parce qu'on aimerait bien te voir en concert. Oui. On aimerait bien... Parce que bon, il y a toujours le bota qui est prévu en avril, c'est euh... ça <rire> Je ne <rire> connais plus <rire> bon bon. Bon <rire> bon, Voilà, on ne va pas faire de pros... De, de, non, de... on va pas... <rire> Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.